On va parler de l'entretien des canalisations de votre évier. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech, bienvenue dans cette vidéo consacrée à un truc astuce, tout simple, pas cher, vous en avez pratiquement tous chez vous, du café, du marc de café. Alors, voilà, vous commencez à connaître le magasin, nous avons des machines à café automatiques. Alors, pourquoi je voulais faire ça Car en fait, le mara-café, beaucoup d'entre vous le savent, le mara-café a plein d'avantages. Donc tout d'abord, dans le jardin, il est utilisé comme, comme répulsif. Donc il peut être mis dans vos jardins. Également au niveau de vos rosiers, très important. Dans votre frigo, c'est un absorbeur d'odeur. Mais dans votre évier, dans votre évier, voilà. En fait, il va servir à éviter que votre évier se bouche. Alors je m'explique. En fait, le café, le marc de café, va en fait s'accrocher légèrement à votre tuyau et va éviter que dans vos sanitaires viennent se mettre des cheveux, évidemment du gras, l'eau de cuisson que vous avez dedans. Donc en fait, le marc de café est un entretien pour votre évier. Maintenant, il ne faut pas mettre un kilo de marc de café. Le meilleur exemple, c'est quoi Quand vous utilisez une petite machine italienne, beaucoup d'entre vous aiment bien, ou même le marc de café comme ici, vous avez donc... Une tranche, un cake, on dit aussi une galette, vous la mettez une fois par jour dans votre évier de cuisine. Quand vous avez une petite machine italienne, les petites moka magnifiques, le café que vous avez, vous le mettez dans votre évier et vous rincez votre évier. Grâce à ça, vous avez vos canalisations qui ne vont pas se boucher. Attention, ce n'est pas un déboucheur, on va dire que c'est un anti-boucheur naturel non chimique. Donc voilà, j'espère que ce truc astuce vous a plu. Donc petit rappel, vous prenez un peu de café, un peu de marre de café, vous le mettez dans votre évier, vous rincez à l'eau chaude, tiède pour vraiment éviter que votre évier se bouche. Partagez ça sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo tous les samedis vers 10h. Partagez ça sur vos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao